Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Catellier, je suis post-doctorant à l'Institut de Recherche en Mathématiques de Rennes. Et je vais vous parler de euh, comment revenir chez soi en marchant au hasard. Alors, euh, mathématiquement, euh, répondre à cette question, ça consiste à étudier le modèle de marche aléatoire simple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marche aléatoire simple C'est un modèle qu'on peut décrire dans plusieurs cadres. Je vais commencer par le décrire dans un cadre assez simple. Donc, on imagine qu'on a une rue, qu'on est dans une ville avec une rue infinie, puisqu'on est en maths. Et euh, on va explorer cette ville de la façon suivante. À chaque maison, je tire une pièce à pile ou face. Si je tombe sur pile, je vais à droite. Si je tombe sur face, je vais à gauche. La question de euh, savoir si je rentre chez moi, c'est euh, savoir si partant d'un point quelconque de cette, euh, de cette ville, étant ici, j'arrive à un autre point. Euh, que j'aurais décidé au hasard. Alors, un argument mathématique, dont je ne parlerai pas ici, permet de euh, dire que ce problème est équivalent, dans ce cadre-là, à euh, partant d'un point, mettons 0, revenir en zéro. Alors, bien sûr, c'est un problème qu'on peut euh, généraliser à... Euh, donc, une ville avec une seule rue, C'est pas très intéressant. On peut faire une ville avec des rues et des avenues qui se croisent... Euh, Juste une rue et une avenue à chaque fois. Et donc, ici, on n'a plus deux directions possibles, mais quatre directions possibles. Euh, nord, sud, est, ouest. Et à chaque fois, j'ai une chance sur quatre euh, de euh, de partir dans une des directions. Là encore, on va se poser la question de peut-on revenir en zéro de façon presque sûre Alors, euh, je vous ai fait ici une simulation d'un marcheur qui ferait euh, qui ferait cette euh, cette expérience. 3000, il fait 3000 pas. Alors, vous avez pu voir que le marcheur est revenu en zéro. Donc là, dans ce cadre-là, on va dire « Ah oui, on a une chance de revenir en zéro ». Et vous pouvez voir autre chose, c'est que le marcheur, quand il est à un endroit, a tendance à se concentrer à cet endroit, c'est-à-dire à explorer pas mal ce qui se passe autour. Alors, bien sûr, c'est un modèle qui peut se faire dans une rue, dans une ville ou euh, en dimension 3 et plus. Donc ici on le marcheur va suivre la même procédure, mais plutôt qu'avoir quatre directions, on va avoir six directions, nord, sud, est, ouest, haut, bas. Alors, si ici euh, je vous ai fait une simulation après 10 mille pas, donc on constate qu'on a quelque chose qui est assez différent de ce qu'on avait dans le cadre précédent. Alors déjà, on se retrouve assez loin de la position initiale. Alors, évidemment, c'était le cas euh, précédemment. Par contre, on a aussi des endroits donc on, alors que de, euh, précédemment, en, euh, dans une ville, on avait tendance à bien visiter tout ce qui se passait autour, euh, ici, il y a des endroits où on est resté assez longtemps, mais où on n'a pas, pas du tout tout rempli l'espace. Alors, la question de savoir est-ce que je suis capable de revenir en zéro était résolue par euh, Polia en 1921. C'est un théorème qui dit que euh, le temps de retour en zéro est presque sûrement fini en dimension 2 et 1 mais que l'espérance de ce temps de retour est infinie. Donc, c'est pas une très bonne façon pour rentrer chez soi. On va mettre longtemps. Par contre, en dimension 3, la probabilité de ne jamais revenir en zéro est strictement positive. On dit que la marque est transiente, Et euh, ça explique le, les différences de comportement qu'on pouvait observer sur les simulations dimension 2 et 3. Alors, on peut généraliser, euh, on peut généraliser ce problème. Alors, une généralisation, ce serait de parler d'un conducteur qui conduira au hasard dans Manhattan. Dans Manhattan, il y a des, euh, des avenues et des rues, et chaque avenue et chaque rue est à sens unique. Et euh, les directions sont orientées euh, alternativement pour les avenues euh, est-ouest et ouest-est, et pour les rues euh, nord-sud et sud-nord. Alors, un conducteur qui conduira au hasard, maintenant, n'aurait plus que deux possibilités. Donc n'aurait plus que deux, euh, deux directions qu'il pourrait choisir au hasard, euh, par exemple ici aller à l'est ou aller au sud. Et euh, toutes les possibilités euh, peuvent apparaître dans ce cas-là. Donc on pourrait se poser la question là encore le notre conducteur est-il capable va-t-il revenir à son point de départ Alors c'est un théorème qui, d'après ce que je sais, est dû à guillotin Plantard qui euh, dit que dans le réseau précédent, donc dans, dans le réseau Manhattan, euh, le conducteur est sûr de revenir en zéro. La marche est récurrente. Merci beaucoup.